Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais euh, compléter euh, une vidéo que j'avais faite euh, Comment reconnaître les faux prophètes en cinq clés Et là je voulais insister sur euh, les superstitions en fait Comme par exemple les superstitions de Maria de la Divine Miséricorde avec ce... Ce sceau de Dieu, ce que, comme quoi ce bout de papier euh, vous permettrait de, de survivre aux tribulations. Ou alors toutes les, toutes les superstitions euh, engendrées par les prophéties de Marie-Julie Jaéni, les fausses prophéties de Marie-Julie Mais ça, ça sera euh, l'objet d'une autre vidéo où je vous parlerai un peu plus... Euh, en détail de toutes les superstitions de marie julie jenny là en fait dans cette vidéo euh, je voulais insister sur euh, finalement le seul prophète en qui j'ai totale confiance sur internet Vra vraiment euh, le, le seul hein. euh... pourtant je suis je, je me suis intéressé à tous les pratiquement tous les prophètes euh, sur internet et euh, je me suis laissé berner par pratiquement tous mais ce message du 1er mai 2022 a été un déclic pour moi. Euh, je voulais voir ça avec vous parce que c'est vraiment un message important. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez le lire. Là, je vais juste sélectionner quelques passages et euh, les lire euh, avec vous. Euh, donc, c'est... C'est euh, donc un message du ciel. Euh... Donc, bien chers frères, si vous vous faites du souci pour l'avenir de votre pays, pour l'avenir du monde et pour votre propre avenir, ce message est pour vous, et pour vous. Compte tenu de la situation actuelle et des prédictions catastrophistes qui circulent ça et là dans les médias, peut-être êtes-vous en proie à des peurs ou à des angoisses. Peut-être imaginez-vous des scénarios alarmants où allez-vous consulter des devins, des astrologues, des extralucides ou des marabouts afin de connaître l'avenir malgré les strictes mises en garde proférées dans la Bible contre la divination. Peut-être aussi préférez-vous par souci de prudence lire les recommandations que certaines âmes qui passent pour privilégiées disent recevoir d'en haut. Va-t-il y avoir une guerre Allez-vous souffrir Devez-vous faire des provisions alimentaires Devez-vous faire vos bagages et fuir En quel lieu devrez-vous aller pour éviter le pire Amis, pour nous qui sommes au ciel, toutes ces questions n'ont que bien peu d'intérêt et il devrait en être de même pour vous. Elles viennent seulement envahir votre esprit et le polluer en y générant la crainte du lendemain. « Pourquoi vous laissez ainsi déstabiliser Si vous croyez que Jésus le Christ né de la Vierge Marie est bien votre Dieu et maître, que ne commencez-vous d'abord par avoir confiance en sa miséricordieuse bonté et par le prier de vous envoyer sa paix Car, quoi qu'il advienne, c'est la manière dont vous vivez les événements qui importent et non les événements eux-mêmes. Et si vous avez notre Seigneur avec vous, vous ne pourrez que dire avec le « salmiste. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte, que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. »« En vérité, le but de toute vie humaine est-il de rester attaché aux choses matérielles ou bien de désirer la vie éternelle et de pouvoir accéder lorsque votre heure est venue aux demeures célestes ?» Laissez-nous vous rappeler, chers frères, puisque tel est notre rôle à travers ces messages, ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ au sujet de la fin des temps. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Faites attention, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Et il a dit aussi, Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. N'oubliez jamais cela par rapport à tout ce que vous pouvez lire concernant l'imminence de catastrophes. Certes, il y en a et il y en aura encore, mais ce qui devrait vous préoccuper davantage, c'est votre propre fin. Sachez à ce sujet que si Dieu a prévu de vous rappeler à lui ce soir, dans six mois ou dans de nombreuses années, il en sera ainsi pour vous, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Mieux vaut donc, amis, vous évertuez à suivre les commandements et à grandir en sainteté pour vous préparer au grand passage plutôt qu'à avoir souci du lendemain. Notre Seigneur a également averti ses disciples que dans les derniers temps se lèveraient beaucoup de faux prophètes qui égareraient bien des gens. C'est pourquoi vous devez apprendre à discerner le vrai du faux en gardant à l'esprit que toute prophétie, lorsqu'elle est authentique, est toujours conditionnelle. Et là, je fais une petite parenthèse, mais. Euh, toute prophétie, lorsqu'elle est authentique, est toujours conditionnelle. Donc les gens qui vous disent euh, oui, il va y avoir la troisième guerre mondiale, euh, et qui, qui même se, se permettent de donner une date, euh, tous ceux qui disent oui, il va y avoir un effondrement économique, euh, il va y avoir, etc., enfin, tout, de manière péremptoire, ce sont des faux prophètes, car il faut savoir que tout est conditionnel. Tout est, tout est conditionné à nos prières, à nos actions, à notre conversion. Et euh, voilà, euh, il faut euh, avant tout euh, grandir en sainteté et arrêter de perdre son temps avec tout un tas de, de, de, de, de prophéties qui, qui, qui ne font que nous terroriser, euh, nous faire perdre notre paix. Penchez-vous sur les Écritures Saintes qui doivent être votre référence Combien de fois, en effet, Dieu n'a-t-il pas modifié ses desseins à l'égard du peuple élu à la suite de la prière de l'un ou l'autre de ses chefs, ou d'un changement radical de comportement de la part de ses membres ?» euh, Donc voilà, euh, il suffit d'une prière, d'une euh, prière intense euh, par une seule personne pour modifier le cours de l'histoire. Donc euh, c'est pour ça que les, les, les, les prophètes qui vous disent que... Euh, de manière péremptoire qu'il va y avoir la troisième guerre mondiale, des catastrophes nucléaires, tout ça, ce sont des faux prophètes. Croyez-vous sincèrement que vous focalisez sur les jours de ténèbres annoncés dans les prophéties puissent changer la donne Croyez-vous que les conseils minutieusement prodigués par certaines âmes dites privilégiées qui mêlent la spiritualité à pléthore de superstitions puisse plaire au Christ Jésus, lui qui, par son unique sacrifice et sa mort sur le bois de la croix, s'est fait une fois pour toutes prêtre, victime et hôtel, mettant ainsi fin à, de, à, à nombre de rituels désormais inutiles. » Donc il y a la lettre aux Hébreux, chapitre 10. Euh, on nous conseille de lire ça pour approfondir. « Mais revenons, si vous le voulez bien, sur certains des conseils donnés par ces personnes. » Et là, j'ai mis en gras parce que c'est un passage très important. C'est ce passage-là qui m'a fait le déclic, en fait, et qui m'a détaché de, de tous les faux prophètes euh, sur Internet, en fait. « Si vous ne vous munissez pas de telle ou telle médaille, de telle ou telle cierge béni, si vous ne récitez pas tant de fois telle ou telle prière... » Là, là c'est Sainte Brigitte, les, les 15 oraisons de Sainte Brigitte, qui sont purement démentielles, en fait... Euh, et qui sont intenables. Ne, ne faites pas tant de fois le signe de croix, si vous ne faites pas tel ou tel type de provision alimentaire au-delà de ce qu'exige la prudence en ces temps de troubles, etc., vous n'échapperez point au désastre et au châtiment. Ces propos stupides ne sont que des paroles de scribes et de pharisiens, cela même qu'a invectivé Jésus lorsqu'il était sur la terre. Ne les écoutez pas. Et relisez plutôt en entier le chapitre 23 de l'évangile de Saint Matthieu, dont voici un extrait éloquent. Je vous mettrai le, le lien vers le chapitre 23. Donc en fait, vous voyez qu'il y a des, les, les superstitions. Par exemple, euh, je vous parlais de, de ce sceau de, de Dieu, ce, ce bout de papier de Maria de la Divine Miséricorde qui est un faux prophète. Euh, voilà, qui... qui enfin, c'est tout à fait l'exemple typique de la, de la superstition, comme quoi un bout de papier vous permettrait que, par exemple, euh, les, les anges, les démons n'ont plus d'autorité sur vous, ou alors que euh, vous, vous, vous, vous traverserez les, les tribulations euh, vivants, ou alors que, euh, finalement, vous, votre salut dépend de ce bout de papier, ou que même que euh, votre maison se deviendra invisible. Euh, tout ça est de la superstition absurde et stupide. Euh, sachant qu'il euh, y a quand même des objets qui, qui sont source de grâce, par exemple les reliques des saints. Les reliques des saints peuvent faire des miracles euh, au contact de ces, ces reliques. Dans, dans, dans les évangiles, le Christ guérit euh, par le, le contact aussi, par le toucher. Euh, C'est l'exemple de l'hémorroïse, euh, la femme qui, qui saignait, qui a été guérie en touchant Jésus. Euh, ça, d'accord. Euh, il y a aussi des objets, euh, par exemple, le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, le scapulaire brun, euh, qui, peut, euh, qui est assorti de promesses, mais euh, à la condition euh, d'être euh, en état de grâce, euh, de, de respecter les commandements de Dieu, et de vivre, d'essayer de grandir en sainteté. Mais là, ce, ce bout de papier fait fi de, de tout ça, ce n'est pas une relique, euh, ce n'est pas. Euh, C'est vraiment un bout de papier qui, euh, voilà, euh, vous garantit le salut. C'est vraiment de la superstition. De même que euh, tout ce qui. Euh, de même que Marie-Julie Jaénie a, en, a entraîné beaucoup de superstitions, mais ça, je vous en parlerai plus en détail dans, dans une vidéo ultérieure.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 qui vous permet d'accéder dignement à la Sainte Communion et d'écouter dans le recueillement de votre âme contrite la voix de notre Seigneur Jésus, qui vous donne sa paix. La paix soit avec vous. Cessez, à l'instar de Marthe, de vous agiter pour bien des choses et priez le Seigneur Dieu pour l'avenir de votre pays, pour l'avenir du monde et pour votre propre avenir. Ayez foi et confiance dans l'enseignement de son Messie. Tout ce que vous demanderez en mon nom, dit Jésus, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Cela signifie, si vous m'aimez, vous aimerez la Trinité Sainte de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre, votre force. Vous aimerez votre prochain comme vous-même et vous vous efforcerez d'avoir toujours une vie sainte. Voilà, à vrai dire, on a, voilà, euh, Dieu seul suffit. Euh, on a déjà la feuille de route et euh, ça sert à rien de s'éparpiller avec des, des prophéties, euh, bah, finalement, qui ne font que répéter la même chose. Hein. Ce sont toujours les quatre cavaliers de l'Apocalypse qui, qui sont valables pour tous les temps de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les guerres, euh, les épidémies, euh, les famines, tout ça. Euh... Tout ça a, a égrainé l'histoire de l'humanité. Et finalement, euh, les prophètes euh, contemporains ne font que ressasser tout ça. Pour moi, c'est une perte de temps et j'ai un peu arrêté de, de lire les prophéties euh, sur Internet et aussi même dans les livres, en fait. Afin de vous permettre de réaliser cet objectif, n'oubliez pas, frères, que notre Seigneur Jésus-Christ, une fois remonté auprès du Père, ne vous a pas laissé orphelins. Ils ont envoyé le paraclète, l'Esprit au donc, pour vous assister tout au long de votre pèlerinage terrestre, et en particulier dans les temps de confusion, de désordre et de tribulation. Cet esprit, n'en doutez pas, n'a rien de commun avec toutes les pratiques que nous avons évoquées plus avant. En cela, soyons clairs, certes, médailles, cierges et signes de croix peuvent être des protections extérieures comme pourrait l'être le mur d'enceinte d'un château fort, mais si à l'intérieur de ce château, il n'est point de fin arbalétriers et de valeureux guerriers pour défendre la place, le mur aura tôt fait d'être démoli et le site d'être assailli par l'ennemi. Cela signifie que ce qui compte avant tout, c'est la qualité de votre foi, votre confiance en Dieu et votre sainteté. Donc voilà, c'est pas un bout de papier, c'est pas des, c'est pas réciter bêtement des prières, la, la même prière tous les jours euh, qui vous garantira quoi que ce soit en fait. C'est votre sainteté, c'est votre relation à Dieu, c'est la force de votre foi, c'est euh, votre vie dans la charité. Et pour aller plus avant dans cette métaphore, vous voyez bien qu'aujourd'hui les murs d'un château médiéval ne servent plus grand chose face à la menace d'un missile. Vous devez donc être paré pour une défense active et efficace. Si notre Seigneur nous dépêche auprès de vous, c'est pour vous y aider. Ce ne sont donc pas telle ou telle prophétie plus ou moins effrayante qui doivent d'abord orienter votre vie, mais plutôt le bon sens que donne l'Esprit Saint, votre désir de sainteté, votre fidélité à la Sainte Église catholique et votre charité envers vos frères. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, dit Jésus, celui-là sera sauvé. Alors, amis, en ce mois de Marie qui commence, saisissez vos chapelets et mettez-vous à l'œuvre. C'est seulement par la qualité de votre vie de foi et celle de vos prières que vous pourrez lutter le plus efficacement contre les embûches du démon. Donc voilà, donc euh... voilà, donc euh, c'était un, un message pour vous mettre en garde contre toutes ces superstitions, contre tous ces messages des faux prophètes qui, qui font perdre notre temps surtout mais qui nous font vivre dans un état de, de stress permanent en fait, un état de stress, d'urgence, de, euh, alors que euh, il faut avant tout euh, nous mettre en disposition intérieure pour être en paix avec nous-mêmes, pour euh, grandir en sainteté, pour suivre les commandements, pour faire du bien à nos frères, euh, pour, être, pour être remplis de, de l'Esprit-Saint, pour vivre des sacrements, etc., euh, et c'est pas, euh, pas telle croix, c'est pas tel chapelet, c'est pas telle euh, prière, c'est pas tel pa bout de papier euh, qui va changer quoi que ce soit à votre sainteté. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.